La châtaigne est un fruit riche en amidon. Une partie de cet amidon, c'est directement des glucides. Et dans ces glucides, il y a même du saccharose, ce qui fait que naturellement, ce fruit est légèrement sucré. Potassium, magnésium, fer et une ribambelle de vitamines. La châtaigne était, il n'y a pas si longtemps que ça, l'aliment principal de toute une partie de la population en campagne. Les gens qui en consommaient beaucoup étaient nommés fainéants et paresseux par les autres. Pourquoi Parce que pour la châtaigne, il n'y a pas besoin de labourer à grands coups de charrue, pas besoin de ressemer chaque année ou de désherber quoi que ce soit. Et Du coup, face à ces chasseurs-cueilleurs de châtaignes, s'opposaient les gens qui étaient pour le progrès et pour l'industrie. Quand je vois où nous mène une partie de cette industrialisation, moi, ça me donne envie de vous faire une petite vidéo sur la cueillette des châtaignes. Allez, c'est parti Je ramasse les châtaignes, surtout en octobre, pendant quelques jours, et l'idée, c'est de pouvoir en manger toute l'année. Ceux-là, elles sont creuses ou oh, moisies. Ça tout de suite, j'ouvre. Voilà, elle est toute marron. Elle est marron, elle est creuse. Et celle-là, une autre qui flottait. Elle est bonne, mais elle est véreuse. Alors que si on prend une châtaigne du fond, Hop. impeccable. J'ai lu dernièrement que ce trempage pouvait durer de 5 à 9 jours et que cela aidait à la conservation des châtaignes fraîches jusqu'en février. Je testerai cela l'année prochaine. J'en laisse une partie dans la cuisine pour les manger à fur et à mesure. Le bac à légumes est plein de châtaignes et le reste est mis dans des cagettes qui partira au frais à la cave. Mais que faire de toutes ces châtaignes Chaque fois que j'ai envie de manger des châtaignes, J'en prends quelques poignées avec un couteau où je fais une dentaille large mais peu profonde sur la châtaigne. Et quand le poêle est allumé, elles sont cuites au feu de bois, bien évidemment. Il faut compter 30 minutes et une ou deux fois pendant la cuisson, je rajoute une petite tasse à café d'eau pour qu'il y ait un environnement très humide dans le four, ce qui va éviter à la châtaigne de sécher et ainsi faciliter le décortiquage des châtaignes. Je les mange donc au dessert, nature ou avec un petit morceau de beurre. Pour enlever les deux poches à teigne, il y a deux techniques. La plus rapide, c'est celle d'en prendre une dizaine dans un bol avec un petit peu d'eau au fond et mettre ça une minute au micro-ondes. Attention, ne pas oublier bien évidemment d'entailler les châtaignes, sinon ça explose. Si on n'a pas ou si on n'aime pas le micro-ondes, on a le même résultat en les plongeant 5 minutes dans l'eau bouillante. Et pour ne pas trop me brûler les doigts, je les trempe régulièrement dans un bol d'eau froide. Les châtaignes ainsi décortiquées peuvent se glisser dans une soupe ou en accompagnement d'une viande en sauce. Et quand j'ai du temps, j'en décortique plus que je mets dans un grand plat au congélateur. Le lendemain, je les mets dans un sac toujours au congélateur pour que ce soit plus pratique à stocker et à utiliser. J'ai des châtaignes plein le congélateur et plein le frigo et celles qui sont à la cave ne se conserveront que quelques mois. Comme j'ai en envie de pouvoir manger des châtaignes toute l'année et que je veux aussi avoir de la farine de châtaigne pour en faire des petits biscuits entre autres, ben j'ai décidé de sécher mes châtaignes pour les conserver. Allez, c'est parti Maintenant que mes châtaignes sont coupées en deux, celles qui sont moisies, il n'y en avait pas beaucoup, et véreuses, mises de côté. Il ne me reste plus qu'à les sécher. Je vais dans un premier temps utiliser mon séchoir classique, que j'ai depuis très longtemps. Je mets à peu près 1 kg de châtaigne par plateau. Je mets 50 degrés et je balance 12 heures. Et au bout de 12 heures, j'intervertis les plateaux, je remets 12 heures. Et au bout de 24 heures, les trois plateaux sont complètement secs. Quand les deux enveloppes de mes demi-châtaignes s'enlèvent extrêmement facilement, quand je ne peux plus rayer les châtaignes avec mon ongle et que la châtaigne devient cassante, je la considère comme archi-sèche. Donc quand c'est sec, je le mets dans un, un grand seau voilà, étanche. Le ventilateur consomme 17 watts, et la résistance qui chauffe consomme 600 watts. Et elle consomme en 24 heures, j'ai mesuré qu'un watt mètre elle consomme 5 kWh pour sécher 3 kg de châtaigne qui vont au final faire à peu près 1 kg et demi de, de châtaigne sèche. Comme j'ai beaucoup de châtaigne, je me suis dit, pour en sécher plus à la fois, j'ai racheté trois plateaux. Euh, sauf que du coup, je peux doubler ma quantité de... Châtaigne à sécher, mais du coup, je multiplie presque par deux aussi le temps de séchage. Et puis, les plateaux du haut, il faut que je les mette dessous, puis je fasse une rotation permanente. C'est pas très pratique. Du coup, je préfère garder ces trois plateaux. Ces plateaux-là, ils serviront peut-être quand je voudrais faire sécher d'autres choses, comme des feuilles ou quoi que ce soit. Mais comme j'ai beaucoup de châtaigne, j'ai décidé quand même de les sécher, euh, mais sans consommer autant d'énergie. Donc, j'ai fabriqué un plus gros séchoir. carré de, de, de 50 par 50 parce qu'à l'intérieur j'ai mis un petit grillage euh, qui fait 50 par 50. Pour une quinzaine d'euros j'ai réussi à faire 5 plateaux et avec 4 ventilateurs d'ordinateur en 12 volts. Je vais mettre à peu près 1 kg 1 kg et demi par plateau, donc je vais pouvoir sécher 6 kg de châtaigne, et a priori en 3-4 jours, ça sera complètement sec. Voilà. Euh... bien sûr, quand il y a plus de 20 degrés et moins de 50% d'humidité, ça sèche plus vite que quand il y a moins de 20 degrés et plus de 50% d'humidité. Mais ce qui est important, c'est que ça sèche quand même. Au début, j'ai chargé le séchoir entier, ces 5 plateaux de châtaignes fraîches. Et j'ai eu un problème, c'est que le plateau du haut, il n'arrivait pas à sécher du tout, du tout, du tout. Il était à la limite de moisir. J'ai compris pourquoi, c'est que l'humidité de celle du bas, comme les ventilateurs aspirent et extraient l'air par le dessus, l'air rentre par le dessous et l'humidité du plateau du bas remonte, remonte, remonte, enfin les plateaux du bas et du coup l'air sur le plateau du haut il est très humide. Du coup j'ai recommencé le système, premier jour je remplis avec 2 kg de châtaignes fraîches le plateau du bas, le deuxième jour le deuxième plateau ainsi de suite et au bout du sixième jour je vérifie que les châtaignes du bas sont complètement sèches, si c'est le cas je les récupère. Voilà, du coup, je fais descendre les plateaux à fur et à mesure qu'ils sèchent et le plateau du haut, il est prêt pour recevoir mes 2 kg de châtaigne fraîche. Combien d'énergie consomme ce séchoir L'ensemble là fait 20 watts, donc x 24, on va dire x 25 heures, ça fait à peu près 500 Wh. Par rapport à l'autre qui faisait 5 kWh par jour, c'est exactement 10 fois moins. Ce séchoir consomme 10 fois moins d'énergie que l'autre pour sécher quasiment autant de châtaignes à la fois. Et encore, à lui tout seul, le transformateur consomme la moitié de l'énergie que consomme l'ensemble. Donc avec un système photovoltaïque et trois batteries, on peut diminuer encore par deux la consommation d'énergie de ce système. Yes Pour avoir des châtaignes propres prêtes à moudre, je dois enlever les pots. Pour cela, je malaxe bien les châtaignes pour décoller un maximum de pots. Je secoue après un petit peu, et il y a la plupart des enveloppes qui se mettent par-dessus, puis je trie en famille ou tout seul. Puis je malaxe à nouveau pour séparer ce qu'il reste de la deuxième peau que j'enlève ensuite avec un sèche-cheveux. Maintenant que j'ai reçu ma trieuse de graines, j'avoue que je trouve ça plus rigolo de le faire avec. Les châtaignes propres et sèches sont scellées dans des pots de 3 kg à l'abri des mites. J'ai de la châtaigne séchée, l'idée c'est de faire de la farine. Du coup il me faut un moulin. Allez, le moulin, le moulin <rire> j'avais un moulin euh, comme ça en granit avec lequel j'ai pas mal moulu deux fois du blé sauf que ça mis là pour rentrer c'est plus petit que, que de la châtaigne alors du coup ça, les châtaignes ne rentrent même pas et si, même si je les concassé euh, là dedans la vis enfin elle démarre tellement fine pour pousser les, les, les, les, les cérales vers la meule que même, même du maïs ça ne rentre pas du coup je n'ai pas pu moudre ma châtaigne avec ce, ce petit moulin en granit qui pourtant coûte une blinde voilà. du coup je me suis fait prêter un moulin Normalement en pierre, mais là je vois que c'est plutôt du ciment. Mais en tout cas, il moulait très bien chez une, une copine à moi euh, du maïs. Et pareil, il a un petit trou et j'arrive pas à rentrer la châtaigne à l'intérieur. Voilà. Du coup, euh, j'ai cherché, cherché, cherché et j'ai trouvé ce moulin qui est en fonte. Donc c'est du, du fer qui est très dur. Et au départ, c'est un, un, un moulin qui est fait pour faire une pâte avec... Euh, du maïs qui est bouillu pour faire des, des tortillas. Et du coup, il a été tamé euh, pour ne pas qu'il rouille. Parce que la fonte, ça rouille. Et je l'ai testé avec de la châtaigne. <rire> Là, je la visse. Je ne la serre pas trop. Voilà. Et je vais bloquer ici. Voilà. Le contre-écrou. Et on va voir ce que ça donne. Je vais un moment dessus pour ne pas que ça gicle. L'idée au premier passage, c'est surtout de concasser les châtaignes, c'est pas très difficile. Bon, il y a vraiment encore des gros morceaux, mais c'est déjà bien avec un concassé, deuxième passage. On resserre la vis, c'est parti. Les morceaux sont beaucoup plus petits, alors est-ce que je peux serrer plus? Troisième passage. Mais je commence à deviner le problème. Il y a encore, encore. Troisième passage, il y a encore plein de morceaux qui tombent. Et si je prends un tamis à farine classique et que j'essaye de tamiser ce que je viens de mettre, eh j'ai beau secouer. Alors on voit qu'il y a de la farine, bien sûr, mais on voit surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup une espèce de semoule que j'arrive pas à moudre plus finement. Alors c'est normal qu'il y ait de la grosse mouture, parce que si on démonte, c'est bien, il se démonte relativement facilement, Hop, voilà. on voit qu'il y a des dents, une série de dents, alors là il y a des grosses dents très creuses, et puis à la fin les dents sont plus régulières. Mais il y a même beaucoup d'espace entre chaque dent à la fin, ce qui fait que les morceaux de, de châtaigne ils passent au travers sans avoir été absolument écrasés l'idée ça va être de poncer ses dents un petit peu pour en réduire la profondeur voilà Hop. avant avec les grosses dents et là, après, une fois que c'est bien foncé. Voilà. Alors s'il y a les deux les mêmes, c'est parce que j'en avais acheté deux, au cas où j'en casse une. Voilà, hop On en voit un qui a des grosses dents et, et l'autre, il en a quasiment pas. Et c'est parti Ouh là, alors c'est beaucoup plus difficile. l'air de moudre carrément c'est trop dur, j'en reviens un petit coup en arrière sans problème. Je trouve ça assez rapide. Alors là, il y a vraiment de la belle farine. Je vais quand même tamiser pour voir. de trois moutures, une grosse et deux fines, j'arrive à récupérer deux tiers de farine que je mets dans un bocal pour faire mes petits gâteaux. Elle est bien blanche, hein Hop. Et là, ce moule, je la mets dans un bocal. Ça me servira à mettre soit dans la soupe, et soit quand j'en aurai plein, ben, je repasserai au moulin. <rire> Donc à peu près un tiers de ce moule de châtaigne et puis deux tiers de farine, juste en trois passages. Yes Ce moulin a un autre petit inconvénient, c'est qu'il a beaucoup de jeu ici. Ce qui fait que ça fuit pas mal. Du coup, je l'ai démonté et je me suis aperçu qu'une gaine ICT diamètre 20 mm rentrait parfaitement dedans. Et j'ai limé l'axe jusqu'à ce qu'il se rentre parfaitement dans la gaine. Et ça fait même globalement moins de bruit. Yes dans la dernière vidéo, je vous avais montré comment faire un biscuit avec de la farine 100% châtaigne. Comme je crois me souvenir, il y avait trois pots de farine de châtaigne, un demi-pot d'eau, un demi-pot d'huile, et puis surtout une cuillère à soupe de miel. L'huile était bio, <rire> extraite à froid, mais provenait d'Espagne, elle n'était pas ni locale ni résiliente pour moi. Je l'ai remplacée, cette huile, par deux pommes râpées très très finement. Ça n'a pas le même goût, mais c'est aussi moelleux. Et du coup, c'est très très sympa, et des pommes du jardin, c'est super <rire> Et ben voilà, merci de la Nature pour ces châtaignes euh, sèches, et puis merci euh, la Chine, hein, pour euh, m'avoir permis de faire de la farine avec. <rire> Ce moulin mou aussi du maïs, du sarrasin, du sorgho, du soja, etc., etc. Mais pour y arriver à faire de la farine, il faut que je rajoute un petit accessoire que je suis en train de fabriquer, et que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Je vous dis donc à bientôt pour des nouvelles histoires Bye.